tout le monde, bienvenue à Weedman. Encore une vidéo SQDC. Aujourd'hui, on va parler du nouveau produit de Canara Biotech avec la division Orchid. On sait que la division Orchid de Canara Biotech, ce sont leurs produits CBD. Pas nécessairement euh, seulement CBD, mais aussi les produits équilibrés. On se rappelle, c'est quoi un produit équilibré? C'est un produit qui contient du THC et du CBD. J'ai dû me chercher ça aujourd'hui à la SQDC L'Acadie à Montréal. Euh, les files d'attente sont vraiment moins longues. Trois personnes devant moi, ça a pris cinq minutes. Il y a trois personnes qui sont sorties en même temps. Euh, il y a plus de succursales de la SQDC à Montréal, en région, un peu partout. Donc, certaines personnes délaissent la SQDC euh, dont ils allaient et ils vont à une SQDC plus proche. Donc euh, le runs CBD runs, j'ai euh, entendu ça, mais on n'a pas vu ça à SQDC, on n'a pas vu ça à Weedman, j'ai pas eu de runs de, du BC ou d'internet, euh, mais j'ai déjà entendu ça. On sait que le runs est euh, associé à un bonbon. Donc si on regarde sur le site de l'SQDC, 24 dollars et 20 sous. Une chose que j'avais oublié de vous dire à la dernière vidéo, euh, une autre vidéo de Canara Biotech, sur leur contenant, ils indiquent non seulement le pourcentage de CBD, de THC, mais aussi, et eh oui, et eh oui, le pourcentage de terpènes. Euh, J'étais un petit peu surpris de voir 4.9. J'avais déjà lu sur un article, mais vous savez, sur Internet, on peut lire beaucoup de choses, hein, des choses vraies, des choses fausses. Il faut vraiment lire euh, deux, trois articles, deux, trois sites internet différents là, pour avoir un peu le, la, la vérité dans le fond. J'ai été surpris de voir 4,9% de terpènes sur l'autre produit auparavant. On parle ici du euh, produit tribal euh, Cuban Links. J'avais lu que c'était pas possible d'avoir plus de 4% de terpènes que 4% c'était le maximum. Euh, donc, 4.9, j'imagine que ça doit exister. Mais je ne pense pas qu'on peut voir 7-8 de terpènes. Je pense que c'est impossible. C'est à vérifier. Donc ici, euh, le RUNS, 3 de terpènes. Est-ce que c'est bon? J'imagine que oui. Euh, on n'est pas capable encore de se comparer avec d'autres marques de commerce qui n'indiquent pas le pourcentage de terpènes. Hein? C'est un peu nouveau avec Canara, qui font ça avec leurs deux marques de commerce. Orchid et Tribal. N'oubliez pas que Orchid, c'est la marque de commerce et non pas le produit. Le produit, c'est le RUNS et on sait que Orchid, les produits CBD de Canara avait sorti le Harmony. À l'intérieur, il y a du THC, ils ont arrondi ça à 11% de THC et 17%, plus précisément 16.9%, 17% de CBD. En haut de 15, euh, c'est très bien, c'est très bien. On se rappelle que le CBD est un cannabinoïde, comme le THC, complètement différent. Le THC, c'est ça qui est un peu, euh, qui fait buzzer, tandis que le CBD, c'est plus relaxant, mais vraiment relaxant, apaisant la tête. Euh, certaines personnes prennent le CBD pour l'anxiété, pour dormir, même pour des douleurs musculaires. Ceux qui ont déjà essayé le CBD et qui ne voient aucun effet parce que vous n'avez pas de besoin. Sûrement que vous ne faites pas d'anxiété. Sûrement que vous n'avez pas de douleur musculaire. Sûrement que vous n'avez pas de besoin, vous n'avez pas de problème pour dormir. Donc, on, le CBD, c'est un médicament. C'est un médicament. Euh, c'est quoi le buzz? Qu il n'y a pas de buzz. Il n'y a pas de buzz. N'oubliez pas que quand on prend du CBD et qu'on met une petite, de thc c'est incroyable c'est incroyable c'est le cbd travaille mieux le thc travaille mieux les deux travaillent ensemble le thc active le cbd et le cbd ralentit le thc vraiment formidable si on regarde un petit peu la fiche descriptive du produit RUNTZ sur le site de la c'est sûr qu'il faut regarder Winman pour savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur parce que le CDSQDC nous indique parfois en erreur par rapport aux terpènes et même les arons. Euh C'est pas toujours juste, euh, c'est pas toujours précis. Je sais que tous les, tous les goûts sont dans la nature, mais si ça goûte la pomme, on ne peut pas dire que ça goûte pas la pomme. Tout le monde va dire que ça goûte la pomme. Peut-être que toi, t'aimeras pas la pomme, mais peut-être que l'autre va l'aimer que l'homme Ça va donner un goût de, de pomme verte, Granny Smith. L'autre aime mieux la pomme McIntosh. L'autre aime mieux la pomme Cortland. Mais on peut s'entendre que ça goûte la pomme. Vous comprenez, je comprends que tous les goûts sont dans la nature. Certains peuvent aimer, d'autres pas aimer. Saut de sécurité, brand new. N'oubliez pas que Wiedman, c'est LA référence. Euh, on voit plusieurs Youtubers tenter d'imiter Wiedman, que ce soit par leur contenu ou même par leur coupe de cheveux. Écoutez, c'est rendu à un autre niveau, là. Euh, S'il vous plaît, n'oubliez pas que Winman, c'est la référence au Québec. Ah, ça, c'est bon, hein? Ah, c'est bon. All right, si on regarde la fiche descriptive, 24,20, c'est la gamme de prix des marques des produits de Canara Biotech. Euh, L'action a monté un petit peu aujourd'hui, hein? Les actions à la bourse de Canara Biotech, c'est le symbole Love, L-O-V-E. C'est pas des jokes. Donc, si vous voulez acheter du Love... Euh, je suis actionnaire de Canara Biotech. J'ai euh, des actions de love. Donc, euh, CBD Runs, euh, terpènes dominantes. Oh! Myrcène, Limonène. Un duo de terpènes que j'aime beaucoup. Myrcène, ça représente un peu le goût terreux. Limonène citronnée, un peu peut-être diesel. Cariophilène, des fois on n'aime pas ça le cariophilène, euh, des fois il n'est pas trop présent, c'est un peu épicé, poivré, euh, clou de girofle. Et ensuite on a le, comme terpène, la quatrième terpène, goyole que je connais pas beaucoup, qu'on ne voit pas trop souvent à la SQDC, et le Linalol, Linalol, Lila, lavande. Encore, ça c'est une terpène que j'aime un peu moins, mais c'est la cinquième. Donc c'est vraiment en ordre. C'est pareil comme quand on regarde un produit à l'épicerie. C'est en ordre. Euh, les ingrédients, le premier ingrédient, c'est lui qui, a le, qui en a le plus à l'intérieur. Comme la nourriture pour chats, si vous achetez une nourriture pour chat, les ingrédients, c'est sous produit de poulet, ben ça va être de la chite qu'il y a dans ton sac de bouffe. Tandis que si tu achètes de la nourriture pour animaux et puis que le premier produit, c'est du poulet. Ben, c'est un petit peu mieux. Tu comprends? Si c'est de la farine de, de poulet, pas bon. OK. On va lâcher la nourriture pour animaux. On retourne au cannabis. On va ouvrir ça, le Runs. Et pour ce qui est de la ronde, fruité, sucré, terreux. Pourtant, ce que je ne comprends pas, c'est ça que j'ai de la misère à comprendre. Fruité, sucré. Habituellement, terpinolène. On l'a eu hier. Terpinolène, ça représente le sucré, le fruité. Euh. Troisième arôme, terreux. Donc, terreux, ça représente le myrcène qui est en première position. La canne de thon. On a eu ce canne de thon. Là, les chats vont arriver. Ah, il sent mieux. Moi, j'aime mieux lui que l'harmonie. Je vais goûter à ça. Je vais vous montrer ça à la caméra. Je vais mettre mes lunettes d'approche. Ah, c'est de qualité, Canara. Euh. Je pense que je vais l'aimer mieux que l'Harmonie. Euh, C'est assez facile à dire. Un, un genre de fruité. Fruité sucré. À la date, ça va bien pour euh, la SQDC. Euh, écoutez, une, deux... Euh, huit cocottes. J'ai... Euh... On va voir ça à la caméra, inquiétez-vous pas. On, on en a quatre belles. Et puis euh, quatre plus petites. Oh, c'est vraiment collant. Euh, pour ceux qui se posent la question, est-ce que les produits CBD collent? Est-ce que c'est givré? Euh, ça colle, man. Ça, ça colle. Ça, ça, ça, ça a l'air de sentir bon. Donc, euh, les plus belles cotes, cotes, je vais les mettre de côté. Je vais mettre des photos sur mon Instagram. Allez vous abonner à mon Instagram. Les liens sont en bas. Weedman, chasseur de phénotypes. Allez voir mes stories, ça roule beaucoup. Et puis, si vous n'aimez pas les photos de certains produits de la SQDC, ou peu importe, euh, mes produits personnels que je fais pousser, écrivez un commentaire. N'oubliez pas que les pouces, les commentaires, nous aident dans l'algorithme de YouTube. Euh, YouTube nous récompense plus que notre commentaire, plus qu'on a de pouces. Ça donne des suggestions de vidéos aux autres abonnés. Donc, les vidéos que vous voyez sur le côté, euh, c'est ces vidéos-là qui ont le plus de pouces, plus de commentaires, plus d'interactivité. All right, 11% de THC, euh, ça bosse, 11% de THC. Et puis, 17% de CBD, c'est supposé être apaisant. OK, euh, je vous montre ça tout de suite à la caméra. Et puis, euh, non, je, je roule ça. Euh, je roule ça tout de suite. J'ai vraiment le goût de fumer. J'ai pas fumé de la journée encore. Grosse journée au travail. Je commence à avoir un mal de genou. Wow! Un mal de genou. L'huile de CBD, ça m'aide beaucoup. Je commande beaucoup d'huile de CBD euh, grâce à mon permis médicinal, mon permis médical. Euh, J'achète mon huile de CBD sur Shopper Drug Mart, le pharmaprix euh, du cannabis. Et puis prix du cannabis, toutes les marques, plusieurs marques, peut-être pas toutes les Broken Coast ou toutes les Exo, mais quelques Broken Coast, quelques Exo, et puis quelques compagnies qu'on n'a pas à la SQDC. J'aime celui-là, tout de suite, je l'aime beaucoup plus que l'Harmonie. Beaucoup plus que l'Harmonie. L'Harmonie, c'était pas mon préféré des CBD, très efficace, qualité. Mais le Runs ici... Il sent meilleur. Euh, 100%. 100%. J'aimais mieux le Mint que le Cuban Links. Je ne l'ai pas encore fumé. Mais je pense que je vais aimer mieux le Runs que le Harmonie. Euh, je vais rouler ça. Je vous montre ça tout de suite à la caméra. Après ça, on fume ça ensemble. Et voilà le Runs de Orchid Canara Biotech produit avec CBD et THC. Vous voyez, là, c'est la même, même, même qualité. Même style. Ceux-ci, là, c'est deux petites cocottes que j'ai... Euh, que j'ai égrené là, pour faire mon joint. Vous le voyez très bien, là. Vous savez très à quoi s'attendre. Vous savez à quoi vous attendre. L'humidité parfaite. Même que celui-là, il colle ses doigts. Donc, euh... J'ai aucun problème, là. Vraiment content que Canara Biotech ait un standard. Et puis, euh, j'espère que le nouveau standard à la SQDC, ça va être Canara Biotech. OK, on arrête de parler. On fume ça immédiatement. De retour avec le RUNS de Orchid Canara Biotech. J'allume ça immédiatement. 17% de CBD, 11% de THC. C'est vraiment des beaux chiffres. Euh, ça aurait été plat à voir là euh, 5 et 5. J'avais pas été chanceux, je pense, avec le produit Harmony pour euh, les pourcentages. Mais là, là, 2, 2, 2. Les deux cannabinoïdes, en 10%. Vraiment le fun. Puis surtout le CBD, en 15%, là, qui était 17%. C'est le fun. C'est arrivé 3-4 fois à la SQDC sur les toutes les CBD que j'ai essayés. Santé et bonheur. Comme dirait le show de Boucan, Mark Tattoo. C'est mon meilleur CBD pour le goût. Ah, il est bon, man. <coughs> J'ai un petit bout de calentrée. j'en valais un petit bout de cannabis. Là. Le buzz sent bien dans 5-6 minutes, OK? Parce que là, j'ai quelque chose à te dire. Puis je veux pas que tu t'énards. OK? Tu sais que le Cuban Links, Le c'est Cuban -Cuban citron, citron, citron, citron. Okay? Tu as vu la vidéo? Tu as vu la vidéo? C'est la dernière vidéo. Tu sais que je ne serai pas sur le buzz Sativa. Tu le sais, tu le sais. Crois-le, crois-le pas. J'ai pas encore le boss, OK? J'ai pas encore le buzz, on se calme. C'est considéré un hybride. J'aime mieux le RUNS d'Orchid que le Cuban NINX. C'est mon choix. Euh, à cause qu'il y a 11% de THC. Si, c'est quoi le pourcentage? Il peut y avoir entre 5 et 13% de THC. S'il y avait 5% de THC, je ne sais pas si je t'aurais dit ça. Mais je tripe pas sur le buzz cette fois. Tu te comprends? Je pas... Trop ça bah, le ça se voit. Va. Je vais me prendre un mine. Je vais me prendre ça avant. Euh, ça va être le genre de produit que je vais demander, le taux de THC, si ça m'intéresse en acheter d'autres. Euh, en bas de 10, je vais vous dire la vérité, je vais peut-être le laisser de côté. Mais à 11% de THC et un pourcentage de CBD en haut de 15, euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup là. Pas égal, J'aime beaucoup plus lui que le Cuban Lynx. Pour deux choses. Le goût et. Euh, comme je te dis, je ne peux pas dire le buzz, ça sent bien. Mais le buzz, ça y va, j'aime pas ça. Je pense que t'as compris. Je pense que t'as compris. J'ai okay? la Gelato, Mint, okay? Gelato Mint, ok. Le Rance, c'est mon deuxième préféré de Canava Biotech. Il est bon, hein? Il est bon! Le petit Myrsel Limonel... <coughs> Ce petit, le petit Myrsel Limonel, non? Je, je, je l'associe un peu, là... Euh, euh, J'ai pas encore fait la vidéo, je suis vraiment désolé. Ces temps-ci, je fume un peu de... Indie Skywalker couche euh, je, je, je parle souvent du How Break de Riff. Um, I will break the Rift, Indie Skywalker. Euh, je pense qu'ils ont ça, Myrcène Limonène, tu comprends? Et puis, il a ce petit goût là-dedans avec sucré. Comment tu veux que je ne l'aime pas? Puis oublie ça le cariophyllène. Je pense qu'ils ont ça en troisième terpène. Euh, Myrcène, limonène, tout va bien. Cariophyllène, rien pas tout. Tout va bien. Il n'y a pas de goût désagréable. Euh, c'est pas con cool. Il n'y a pas de goût de Lilol avant. cinquième terpène, linalol. Euh, guaiol je ne sais pas c'est quoi. guaiol par cœur. Euh, c'est Myrcène limonène Puis si j'avais eu à choisir une troisième terpène, à cause que je trouve ça fruité, sucré, moi, la troisième terpène, j'aurais mis Terpinolène. Comme ça. Euh, il est super bon, man. Hein? Il, il est très bon, le runs d'Orchid. Je l'aime plus que le Cuban J'arrête de le dire. C'est pas un gros indica. Premièrement, c'est indiqué hybride. C'est pas un gros sativa. Euh, Est-ce que c'est qui dominance? Dominance Sativa. Hybride, dominance Sativa. Mais je peux te dire que le, le Cuban Lynx.. Il est plus Sativa. on s'entend. Euh, si j'avais eu à choisir, j'aurais peut-être dit, j'aurais été safe. Je t'aurais dit hybride-hybride. <rire> C'est assez assez sécuritaire, jouer comme ça. Mais si j'avais eu à choisir Sativo Indica pour la, la, la dominance... J'aurais peut-être trompé. J'aurais peut-être dit hybride indica. Mais je... Ma, ma, ma réponse, là, je vais prendre la, la réponse sécuritaire. Je vais y aller avec hybride, hybride. Mais oublie pas, là. Viens pas m'écrire un commentaire dans six mois puis me donner de la merde pour me dire, « Hey, là, tu ton RUNS? Je l'ai pogné à 5% de THC. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh. » Non. Wow, wow, wow, wow, wow. de 10% de THC... En haut de 15% de CVD, c'est très winner. C'est winner. C'est le même. C'est pas compliqué. Très bon buzz. Euh, moi, je le trouve apaisant. Euh, hybride, hybride. Donne un pouce à la vidéo. Écris un commentaire. Et puis on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.